Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouveau webinaire. C'est un plaisir de vous retrouver, de vous retrouver aujourd'hui. N'hésitez pas à me, à me dire pour les pour les premiers participants qui sont avec nous si vous nous entendez bien, si si vous nous voyez bien en compagnie de, de Frédéric Coulet. Bonjour Fred. Bonjour Gauthier. Bonjour à toutes et à tous. Euh, merci de consacrer un peu de temps. Sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui nous tient particulièrement à cœur chez celle-ci, c'est la RSE, Responsabilité sociale environnementale. Merci Fred pour cette petite intro. Merci à tous de nous dire bonjour, merci. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc le son a l'air parfait et l'image aussi, donc c'est idéal. On va attendre quelques minutes pour que tout le monde puisse arriver, s'installer confortablement pour pour pouvoir assister au mieux à ce webinaire et que tout le monde puisse avoir le, la meilleure approche avec la RSE à la fin de ce webinaire. Donc euh, voilà, je vais vous donner deux trois petits euh, deux trois petits conseils dans l'utilisation de, de, de l'outil qu'on utilise pour pour faire ces webinaires. Vous avez normalement deux onglets sur votre sur votre sur votre sur votre interface. Vous avez une une rubrique chat, une rubrique question. Le chat c'est parfait pour nous dire bonjour, pour nous dire s'il y a des problématiques de son, des problématiques d'image, et également vous avez une rubrique question qui est réservée pour toutes les questions que vous allez pouvoir avoir pendant ce webinaire. C'est extrêmement important de nous poser vos questions. Le but, c'est vraiment d'avoir un échange le plus didactique possible autour de ce sujet qui concerne tout le monde, que ce soit un collaborateur jusqu'au chef d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à être, d'avoir un maximum de questions. Frère et moi, on sera un plaisir d'y répondre au mieux. Et si c'est pas le cas, on reviendra vers vous par la suite pour, pour y répondre et vous donner tous les éléments qui, qui, peuvent, qui peuvent concerner votre question. C'est parfait, je vois que tout le monde, tout le monde entend très bien, donc c'est idéal. Ça fait déjà deux minutes, je pense qu'on va pouvoir commencer. Les autres nous rejoindront en cours. Euh, donc, du coup, euh, donc du coup, on, on va animer un petit webinar sur euh, tous les sujets RSE et euh, l'engagement que les entreprises euh, doivent prendre autour de cette thématique. On va, euh, on va se présenter avec euh, Alain et Frédéric euh, un petit peu plus longuement euh, sur euh, voilà qu'est-ce que celle-ci et nous que, comment on travaille au sein de, de celle-ci. On va faire euh, une pas sur les bases de la RSE, la, les notions, la stratégie et l'accompagnement qu'on peut avoir autour de, de ce sujet, de ces sujets, des exemples, des, des exemples concrets liés à celle-ci dans notre stratégie RSE. Comment l'outil celle-ci, l'outil ça, ce qu'on peut qu'on peut développer avec celle-ci, participer aux bonnes actions d'une stratégie RSE Et on va finir par une petite ouverture avec euh, qu'est-ce qu'il y a, euh, comment a été amené de travailler celle-ci et c'est et un petit peu les, les tenants et les aboutissants après la, la, la crise qu'on a pu connaître avec le Covid euh, pendant ces ces deux dernières années. Je me présente rapidement pour laisser après à la main à Frédéric de, de se présenter. Donc, Gauthier, je suis au marketing opérationnel de celle-ci dans l'animation de ces webinaires. Vous avez sûrement l'occasion de me voir euh, animer certains des, des webinaires de celle-ci. Et donc, voilà, aujourd'hui, je vais animer avec Frédéric au mieux ce webinaire pour vous présenter euh, comment euh, la, le sujet de la RSE euh, est pris en compte et euh, évolue chez celle-ci. Frédéric eh bien, moi, je me présente, je suis Frédéric Coulet, le président de celle l'un des deux fondateurs de cette magnifique aventure, à, à, avec à mes côtés uh, Alain oui. Levlec. Et donc, euh, on a pris la, la, le choix et la décision avec Gauthier de, pour une fois, vous parler pas forcément du produit celle-ci. Euh, mais de vous parler de quelque chose qui nous tient à cœur et donc c'est euh, notre politique RSE et surtout vous allez voir qu'en euh, utilisant celle-ci, eh ben, vous avez déjà une démarche euh, RSE euh, qui se met en place. Tout à fait, du coup pour faire un petit point sur, sur celle-ci, c'est un outil SaaS, euh, ce qui veut dire Software Services euh, cruellement. C'est un outil qui est disponible seulement sur Internet. Donc, c'est important de, de, de voir ce point-là au début de ce webinaire. On va un petit peu en parler par la suite. Donc, c'est bien important de, de, comprendre, de comprendre ces sujets-là. Et ensuite, on va aussi... Et ensuite, celle-ci, c'est aussi 95 collaborateurs aujourd'hui qui travaillent dans tous les services, du développement jusqu'au support client, jusqu'à la vente du produit, pour vous accompagner, pour développer le meilleur outil qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de votre entreprise, dans la gestion administrative et commerciale de votre entreprise grâce aux différentes fonctionnalités de gestion de la relation client, de pré-comptabilité, mais également de facturation euh, que celle-ci développe. Fred, je te laisse nous donner bon, alors, quelques voilà, mots sur… Euh, le... Un peu, un petit peu de… de... On ne va pas rentrer dans le, dans le détail d'une stratégie RSE parce que c'est extrêmement complexe et c'est un peu différent entre euh, vos activités, la note. Euh, c'est différent également si on est en région parisienne ou en province, et j'en parlerai euh, tout à l'heure. C'est quoi concrètement la RSE D'abord, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est vrai qu'il y a dix ans, on ne parlait pas de RSE. On commençait à parler de la protection de l'environnement, on y était de plus en plus sensible et est venue euh, cette, euh, ces trois lettres, RSE, et souvent on pense que la RSE ce n'est que de l'environnement, ce n'est pas que ça, c'est de l'environnement, c'est le social, et c'est la gouvernance. Donc l'environnement c'est bien sûr protéger notre planète, le social c'est le respect de l'être humain, et la gouvernance c'est avoir des entreprises euh, avec une éthique et avec une transparence euh, dans les pouvoirs de décision et dans la gestion de l'entreprise. Voilà ce qu'on peut dire. Et en fait, si je peux faire un petit peu euh, l'histoire de celle-ci par rapport à la RSE, il faut savoir que celle-ci, nous avons déjà 12 ans. Ça fait 12 ans que nous existons. Et donc, avec Alain Mévlet, nous avons toujours, dès le début, avec nos petits moyens, essayé de mettre en place... Euh, des petits avantages pour nos salariés, euh, des compensations. Et c'est il y a deux ans, lorsque j'ai mis en place cette politique RSE, j'ai découvert qu'en fait, il y avait beaucoup d'engagements qu'on avait pris il y a déjà quelques années. Alors, je ne sais pas, je ne me souviens plus quelle est la slide suivante, Gauthier. Voilà. petite Voilà, c'est la responsabilité des entreprises vis-à-vis -vis des effets qu'elles exercent sur la société. Et ça, c'est très important. C'est un petit peu le premier mot que vous avez vu dans cette présentation, c'est être une entreprise citoyenne. Et être une entreprise citoyenne, euh, je vais vous donner quelques exemples chez celle-ci. Par exemple, l'une des mesures que nous avons mises en place, mais tout le début, au tout début de l'aventure, c'est de n'avoir que des salariés en contrat à durée indéterminée. Là, c'est l'une des valeurs RSE qu'on met au compte du social. Mais il y en a d'autres. Il y a par exemple, chez celle-ci, ça fait trois ans, quatre ans maintenant que nous avons mis en place un système de télétravail qui permet à nos collaborateurs de pouvoir euh, travailler euh, depuis chez eux. Ce qui fait que lorsque le 20 mars 2020 a démarré la première euh, période de confinement, il n'y a pas eu de, de rupture d'activité chez celle-ci puisque notre fonctionnement avait déjà intégré euh, le télétravail. Il y a beaucoup de choses dans, euh, dans les engagements que nous avons pris. Nous avons pris 89 engagements. Il y en a 43 pour l'environnement, il y en a 30 pour le social et il y en a 16 pour la gouvernance. Vous les retrouverez parce qu'on les a listés, on les a mis en avant. Il y a des scores, c'est à dire que vous allez voir, il y a des euh, engagements qu'on a pris où on est très bon. Il y en a d'autres où on est moyen et il y en a d'autres, on doit énormément les améliorer. Vous les retrouverez sur la plateforme ZEI, Z-E-I, c'est bien expliqué et vous allez voir tout ce qu'on a pu mettre en place. Alors, dans l'environnement, bien sûr, euh, vous allez me dire, oui, mais la RSE ça coûte cher, combien ça va me coûter Est-ce que ce n'est pas un gadget Non, ce n'est pas un gadget. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous donner un exemple. Chez celle-ci, on a supprimé la traditionnelle corbeille à papier, la corbeille de bureau, l'ancêtre des années 50, 60, 70, 80. Vous savez, cet objet en plastique qui, en général, on met dedans un sac poubelle, ça se transforme dans la journée, il y a du papier. Il y a de la nourriture, il y a du plastique, donc il n'y a pas de tri. Ça se termine, ce petit sac poubelle, il va dans un grand sac poubelle et ça fait des grosses poubelles. Ben chez celle-ci, il y a quatre ans, on a arrêté ça sur une proposition d'un salarié, parce que c'est important aussi qu'une politique RSE qui est mise en place dans une entreprise, ce n'est pas seulement le patron qui un jour se lève et se dit « tiens, je vais avoir une politique RSE », c'est également de faire participer les salariés et les instances de l'entreprise, comme le CSE, le comité de direction, etc. Eh bien, chez celle-ci, on a mis des corbeilles euh, collectives avec trois choses simples. D'un côté, l'alimentaire, le papier et le carton, et de l'autre, euh, le plastique, plus une corbeille à verre, ce qui fait que Guillaume, notre concierge, au lieu de ramasser euh, 95 poubelles, comme il aurait eu l'habitude de le faire, il n'en ramasse seulement que 8 euh, à 10 par jour. Voilà, ça c'est bien, c'est pratique parce que euh, ça sensibilise vos, vos collaborateurs. Nous, le jour où on l'a fait, je n'ai pas eu de plainte. Tout le monde a parfaitement compris, ça fonctionne très bien, c'est efficace. Et en plus, ça nous a permis euh, d'acheter trop de, trop de sacs plastiques. Qu'est-ce que je peux vous dire encore Oui, bien sûr, alors je vais vous la montrer parce que c'est un objet historique. La fameuse bouteille, cette petite bouteille euh, que les collaborateurs raffolent, eh bien nous, nous l'avons tout simplement supprimée chez celle-ci euh, puisque nous avons installé euh, des fontaines à eau. Voilà. Il euh, y, y a des bonnes marques, je vous conseille parce qu'ils sont clients chez nous, mais ils sont amis, c'est Castali. Euh, qui font des fontaines à eau qui ont la particularité de faire non seulement de l'eau plate, mais également de l'eau gazeuse. Ça fait 4 ans, 5 ans maintenant que celle-ci possède des fontaines à eau euh, réparties euh, un peu partout dans nos locaux et euh, ça fonctionne très très bien, il y a des contrats de maintenance, c'est parfait. Autre chose que vous pouvez mettre en place demain facilement, la machine à café. La machine à café c'est important, c'est un lieu où on se retrouve... Euh, c'est un lieu convivial, c'est en général là où il démarre euh, Radio Moquette. Donc, la machine à café, on a simplement supprimé les capsules. Voilà. Fini, euh, la, petite euh, fini la petite capsule qui coûte cher, euh, qui est difficilement recyclable, bien, nous avons opté pour euh, des machines traditionnelles où euh, on achète du grain, on le moule et puis euh, ça fait un excellent café. Tu me dis euh, si je suis trop long, Gauthier, parce que… Pas de souci, c'est le sujet qu'on qu va aborder aussi dans, dans la suite du webinaire, euh, sur ce que tu as pu déjà nous donner comme, avez, comme un très bon exemple de, de l'impact de la RSE dans les entreprises qui sont faciles à mettre en place pour l'entreprise, et comme tu dis, qui vont pas avoir des coûts, ou des coûts qui vont être complètement euh, anodins pour l'entreprise euh, sur des sujets euh, aussi simples que… Euh, comme tu le dis, des machines à des fontaines à eau ou des, des machines à café. Euh, là, c'était une petite slide pour euh, voilà. Là, on peut voir un petit peu comment euh, euh, on peut voir des, des informations de, de ZEI, par exemple sur euh, toutes les entreprises qui ont un impact, euh, qui ont, qui peuvent avoir un impact et qui euh, se doivent d'avoir un impact sur euh, sur ces engagements de RSE. Et on peut voir un petit peu aussi les différents points clés à mener pour euh, avoir une action RSE. Euh, logique et une bonne action RSE euh, pour son entreprise. Seul ou accompagné, tu avais déjà introduit le sujet, Fred euh, Oui, oui, as, oui. commencer oui, à parler de Zay. Lorsque j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'était euh, la RSE, je ne vous cache pas que vous tapez RSE dans Google et vous allez avoir alors, des tonnes et des tonnes de pages, euh, des sérieux, des pas sérieux et tout. La première chose que je suis allé voir, c'est vraiment euh, un site officiel et très sérieux qui est celui de l'ADEME, euh, de l'Agence de la maîtrise de l'énergie. C'est un peu eux, les boss euh, de la RSE, puisque c'est à partir de leurs calculs euh, qu'on arrive à avoir euh, des notes euh, et des pourcentages sur les actions que nous faisons. Donc, je suis allé voir euh, ce que proposait l'ADEME. Et puis ensuite, ben, j'ai voulu essayer de voir s'il y avait des solutions permettait de regrouper l'ensemble de nos engagements à RSE et je suis tombé sur la plateforme ZEI, euh, qui est très bien faite, qui véritablement m'a accompagné pour euh, mettre ça en place. Euh, et puis dernièrement, parce que je vois le logo de Samy à côté, c'est vrai qu'en 2020, celle-ci a fait son premier bilan carbone. Euh, C'est-à-dire qu'on a été, on a été, euh, euh, été ausculté euh, dans tous les sens. Et euh, voilà, on a réussi à faire un premier bilan carbone. Ce n'est pas très très cher un bilan carbone, hein. ce n'est pas non plus un coût monstrueux. On parle de moins de 5 000 euros selon la taille de l'entreprise. C'est important parce que c'est quelque chose qui permet vraiment d'avoir un instantané euh, du fonctionnement de l'entreprise. Euh, bon, pour nous, il n'y avait pas de miracle. On sait que forcément, dans notre empreinte numérique, c'est la chose la plus importante. Euh, c'est pas seulement euh, les serveurs qui hébergent la solution celle-ci, mais c'est surtout, par exemple, en ce moment même, voilà, on a une empreinte numérique parce que je vous parle euh, depuis La Rochelle, Gauthier vous parle depuis Bordeaux, et vous êtes un peu partout. Et là, forcément, comme c'est de la vidéo, mais il y a des serveurs qui sont en train de chauffer. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a, <rire> ce qu'on a découvert. Euh, on en parlera. On en parler maintenant. On va en parler juste après. Euh, on va, deux trois points clés et après on l'aborde juste après. Pareil, as déjà commencé à nous en parler un petit peu sur l'impact humain qu'avait RSE chez Sacy que chez SSI, là, le l'enjeu était très bien accepté par tous les collaborateurs parce que ça allait complètement dans leur sens pour le sens de l'entreprise et pour le sens des différents enjeux de l'ARSE, que ce soit sociale, environnementale et économique euh, de, ces différents, de ces différents points clés. Euh, Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'avoir des, des, des changements un petit peu plus complexes, un petit peu plus euh, difficiles pour les collaborateurs à mettre en place euh, chez celle ci euh, des, des choses qui sont peut-être mal acceptées par certains Non, non, alors c'est même plutôt, euh, je, je suis vraiment un, un président heureux euh, parce que j'ai plutôt des collaborateurs qui sont ravis de ce que l'on fait. Ça a du sens pour eux. C'est vrai aussi que nous sommes dans une magnifique ville qui est La Rochelle, Donc est ça fait sens. C'est l'une des villes, c'est la première ville qui a mis en place des vélos à disposition des habitants. Le nombre de kilomètres de pistes cyclables le plus important en France, c'est à La Rochelle. Il y a un projet d'avoir un bilan carbone zéro sur le territoire d'ici 2040, donc ça fait sens pour nous euh, d'accompagner euh, la ville de La Rochelle, d'accompagner l'agglomération, c'est vrai que comme tu le sais Gauthier, parce que tu as été Rochelet, euh, c'est vrai. vrai que venir travailler chez celle-ci en empruntant les pistes cyclables le long du chenal et tout, ça participe un peu euh, à la bonne humeur euh, en interne. Et en donc, effet. Euh, à la question, parce qu'on peut se poser, est-ce que si j'ai clairement une politique RSE engagée et engageante, est-ce que ça fait de moi une entreprise beaucoup plus ouverte, beaucoup plus responsable Oui, je vous le dis tout de suite, oui, c'est important. Aujourd'hui, certains de nos collaborateurs, je ne dis pas que ça va prendre, mais sont sensibles à ce que nous avons mis en place. Pareil, des actions concrètes, tu as déjà pu en, en évoquer quelques-unes. Oui, jours. voilà, les actions concrètes. il y en a une là qui m'amuse beaucoup, c'est… Vous voyez un escalier et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous <rire> C'est notre serre. Il faut savoir que chez celle-ci, on adore les plantes. On a plus d'une centaine de plantes qui sont chouchoutées par euh, Guillaume, notre concierge, et euh, elles passent dans les bureaux. Et puis, bah, au bout de quelques temps, il faut qu'elles se reposent. Et donc, elles vont sous la serre où là, elles vont être dorlotées, etc. Voilà. Donc, ça, c'est des petites choses aussi qui ne coûtent pas cher, euh, mais vraiment… Beaucoup ça, de bien moral. On se sent bien dans les locaux de celle-ci, parce que voilà, le, le, je pense que la nature est, est rentrée dans, dans nos locaux. Et oui, elle a à côté. Juste à côté, c'est une opération parce que c'est aussi important, la solidarité, et celle-ci, est une entreprise solidaire. Je vais raconter une, vraiment une anecdote. En octobre 2020, j'ai été alerté par l'université de La Rochelle comme quoi des étudiants avaient des difficultés pour se nourrir, tout simplement, parce que tout avait été fermé, les restaurants, et donc il n'y avait pas de job et étudiants. Aussitôt, celle-ci a fait un don à la fondation de l'université, et j'ai proposé aux salariés de savoir s'ils pouvaient revenir après le week-end avec des aliments. Euh, de quoi euh, se laver, euh, des protections hygiéniques, etc. Et il y a eu un élan de solidarité, puisque euh, si vous voyez bien la photo, on a pu redistribuer euh, je ne sais combien de kilos d'aliments qui ont été collectés par les salariés. Tout enfin, la dernière chose, vous le savez, euh, depuis le 1er juillet, le congé paternité en France a été euh, allongé, doublé, et c'est une bonne chose. Euh, mais sachez que chez celle-ci, on l'avait fait déjà depuis euh, le 1er janvier 2019. Voilà, donc ça veut dire, ça aussi c'est une chose importante pour nous. Euh, il faut savoir qu'on a la chance d'avoir 96 collaborateurs. Je crois qu'on doit avoir à peu près 55, 68 enfants de nos collaborateurs, et pour nous, c'est important que le père euh, va, passe du temps, euh, les premiers temps euh, de la naissance de son enfant. Tout à fait, c'est un très bel engagement. On va pouvoir continuer du coup là, pareil, on a commencé à l évoquer. Donc là, c'est une petite suite sur le bilan carbone 2020. Euh, donc qui a été réalisé par euh, par Sami, par notre partenaire Sami, euh, qui est vraiment un outil clé pour euh, une notion RSE qui a déjà été euh, qui est déjà éprouvée, qui fonctionne dans l'entreprise et pour pouvoir vraiment mettre des actions chiffrées euh, sur différents points services et qui se basent sur des sur de, des, des notions ultra factuelles euh, de la consommation et de, de, de du, du coût euh, du, du coût de, de l'entreprise oui c'est oui, c'est un bilan qui a, qui a été euh, extrêmement euh, instructif euh, J'ai appris beaucoup de choses, euh, par exemple, là vous voyez à côté, vous voyez que le bilan carbone de celle-ci s'élève à 468 tonnes de CO2e. Le CO2e, en fait, c'est les différents gaz à effet de serre, mais bien sûr, le plus important, euh, c'est le CO2. Comme je vous le disais, euh, bien sûr, c'est notre empreinte numérique euh, qui est la plus importante. Celle-ci communique sur les réseaux sociaux. Euh, celle-ci achète euh, de la publicité euh, en ligne. Celle-ci, c'est bien sûr 5 500 clients et 30 000 collaborateurs qui utilisent euh, nos services. Donc forcément, ça, ça implique euh, des serveurs. Euh, c'est vraiment aujourd'hui, je pense que l'empreinte numérique, c'est la plus grande question euh, que nous, éditeurs de logiciels, nous essayons de régler au maximum. Donc ça veut dire par exemple que chez celle-ci, Régulièrement, notre équipe de R&D fait en sorte que les requêtes euh, pour les serveurs soient beaucoup plus légères et qu'on sollicite moins euh, nos serveurs avec des choses euh, beaucoup plus légères. Donc, on essaie, euh, nous aussi, de travailler à ça. Bien évidemment, comme vous le savez, nos serveurs sont basés en France. Notre hébergeur est sensibilisé à ces questions d'environnement. Il a modifié depuis quelques années ses datacenters. Il faut savoir que de plus en plus de datacenters sont améliorés. J'en veux pour preuve. Je lisais l'autre jour que Facebook a décidé d'installer ses datacenters dans le Groenland parce qu'il fait plus froid et donc ça va être plus facile à, à rafraîchir. Bon, il faut pas se, il n'y a pas de magie et je vais pas vous mentir. Un data center, c'est de l'électricité et c'est de l'eau. Donc forcément, euh, ces consommateurs euh, d'une énergie, je crois qu'on considère aujourd'hui que 10% de la consommation mondiale de l'électricité, euh, c'est pour les data centers. Et je crois que d'ici 2050, euh, les prévisions du GIEC euh, prévoient environ euh, euh, 30% de la consommation électrique. Voilà. Mais là aussi, il y a des choses qu'on peut faire. Par exemple, on peut, si on veut avoir une propre empreinte numérique, c'est euh, de vider sa boîte mail. Euh, vider sa boîte mail, je parle pas de mettre dans la corbeille les messages, c'est de supprimer dans la corbeille les messages que vous avez supprimés. Ça, ça va nettoyer les serveurs, ça vous fera une empreinte beaucoup plus propre. Il y a aussi des petites choses très simples, c'est euh, les chargeurs. Euh, les chargeurs, en fait, euh, même s'il n'y a pas d'appareil en recharge, ça consomme de l'électricité. Et donc, chez celle-ci, euh, on est sensible. Donc, on fait attention à ce que les chargeurs soient débranchés lorsqu'on part du bureau. Les télé également, les télés de réunion. Et les télés et, euh, et les lumières. Voilà. Donc, euh, ouais, c'est vachement intéressant parce que là, en plus, on, compte, on, va, on va continuer sur… Euh, Comment la RSE, euh, va participer, ou comment l'outil SaaS va participer à la, à la RSE d'une entreprise? il euh, faut savoir que, que, un outil SaaS, c'est une multitude de collaborateurs, c'est une multitude d'utilisateurs de, de la solution. On a dit, on a 5500 clients pour 30 000 utilisateurs. Donc, on va pouvoir, l'avantage d'avoir un outil commun à tous ces utilisateurs, c'est de pouvoir mutualiser tout un environnement de, tout un outil qui travaille sur un environnement sur une multitude de serveurs en fonction des besoins que l'outil a besoin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre tous ces utilisateurs sur plusieurs serveurs et une centaine, voire des milliers d'utilisateurs sur un même serveur. Ça, c'est une réduction de consommation d'énergie de 87% liée à la mutualisation, car il faut savoir qu'un outil SaaS va être optimisé, enfin un serveur sur un outil SaaS va être optimisé à 80% de son utilisation, que une, une entreprise classique euh, qui peut être qui peut être voilà qui a ses serveurs en interne dans son entreprise elle va utiliser son serveur à hauteur de 15 Donc c'est une consommation d'énergie similaire entre un data un serveur qui va être utilisé euh, de façon de pas pareil et du coup on a avoir des serveurs qui vont être entre guillemets inutilisés inefficaces mais avec une même consommation d'énergie donc là c'est pareil ça va vraiment participer à une réduction on va pas dire une annulation mais une vraie réduction de de l'impact que peut avoir vos outils que vous utilisez en interne tous les jours donc comme je vous l'ai dit c'est une optimisation Fred aussi vous l'a dit c'est une optimisation du code on va voilà on va essayer de, de simplifier de réduire la, la consommation rien qu'en modifiant le code et en euh, réduisant l'impact du code qu'on qu peut avoir sur l'utilisation. Bien sûr, c'est une réduction du papier. Un outil SAS, c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser à travers, la planète, à travers la planète. Et donc, du coup, vous allez bien sûr pouvoir éviter d'imprimer, de réimprimer, de réimprimer. <coughs> des feuilles de papier et encore des feuilles de papier. Et donc, vous allez vraiment pouvoir limiter votre impact sur... Euh, Il voilà. ne faut pas penser qu'au papier, hein, bien sûr. Il y a bien sûr l'imprimante qui va derrière, l'encre qui est utilisée, euh, tous les environnements, tous les, voilà, tout ce qui est lié à cette impression. Et bien sûr, une diminution des échanges postaux. Pourquoi Oui, on a les mails. On va pouvoir très facilement vider sa boîte mail. Mais bien sûr, on va éviter d'envoyer ce papier par la poste qui va consommer une certaine énergie. On va éviter de parler du zéro kilomètre, du coup. Donc voilà, il y a vraiment plein d'avantages et plein de notions qui peuvent être un petit peu cachées par l'utilisation d'un outil, mais qu'il faut en avoir conscience quand on utilise ce type d'outil. Du coup, on a cité quelques exemples. Un outil ça c'est une bonne pratique RSE, dans tous ces dans tous ces avantages. Ce qui est intéressant sur cette slide, c'est qu'il n'y a pas ce côté que environnemental dont on parlait dont on parlait de, avec Frédéric de l'enjeu RSE, mais bien sûr il y a il y a l'enjeu social, économique et environnemental. Mais voilà, un SaaS, un outil SaaS, c'est un outil qui ne va pas avoir de maintenance nécessaire. Euh, de surcoût caché. Vous allez avoir un abonnement qui va être connu et vous allez avoir un coût de fonctionnement fixe. Et donc ça, c'est vraiment une vraie, un vrai avantage pour l'entreprise, c'est de connaître ses coûts par avance et de savoir combien va lui coûter sa gestion quotidienne pour son entreprise. C'est un outil collaboratif, vous allez avoir l'ensemble de vos collaborateurs sur un même outil et vous allez, permettre, vous allez pouvoir permettre une meilleure collaboration, une meilleure entente, une meilleure administration dans toute votre entreprise, donc un vrai impact social sur l'ensemble de vos collaborateurs utilisateurs de ces outils. Et bien sûr, comme on l'a dit, c'est la signature électronique. Donc, c'est on évite d'imprimer le papier, on évite de le scanner, on évite de le réimprimer, et ainsi de suite. Donc voilà, ça participe à un ensemble, à une chaîne de valeur immense ce type d'outils qui vont, qui vont voilà vraiment préserver nos ressources sociales, économiques et environnementales. Est-ce que tu as des éléments à rajouter, Fred Tu l'as, tu as superbement parlé. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'entendre ça euh, de ta part. Du coup, le, le SAS, c'est des méthodes un petit peu classiques, comme on a pu en, en entendre parler. Donc, oui, on a conscience qu'un outil numérique, comme on l'a dit, c'est un outil qui consomme des, des, des, des ressources, que ce soit des, des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit de l'énergie, que ce soit de la chaleur, que ce soit. Voilà, il y a une multitude de, de pollutions dans l'idée. Euh, donc, voilà, on en a conscience, et c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience chez les éditeurs, chez les hébergeurs, de réduire au maximum cet impact et de pouvoir créer de nouvelles choses, de nouvelles sources d'économie de, de, de, sur ces enjeux-là pour nos clients, pour nos utilisateurs et pour l'ensemble de, de, de, ces, de ces utilisateurs. On a un très bon exemple avec un nouveau service qui va être mis en place et qui est mis en place avec notre équipe Services, c'est euh, l'infogérance des outils qu'on est capable de créer pour vous quand ça ne répond pas à un besoin très spécifique que vous pouvez avoir. On a le, le, le service Services qui va vous permettre de vous accompagner sur la création, sur le développement spécifique d'un ensemble de, de codes pour lier par exemple deux outils, pour répondre à d'autres besoins, euh, créer une application. Et du coup, dans cette même optique de mutualiser les serveurs, on a décidé de s'occuper de l'infogérance de ces fameux développements spécifiques directement en interne et ainsi permettre l'utilisation d'un serveur au maximum de ses capacités, et ainsi réduire l'impact d'avoir un serveur, par exemple, chez un client, chez un autre client, chez un autre client. Et là, on va avoir qu'un seul serveur, en plus, chez euh, un éditeur voilà, qui est reconnu et avec Clarinet qui va héberger de façon extrêmement sécurisée toutes ces données. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant. Là, Fred, je te laisse nous développer un petit peu le, la slide. C'est voilà, faire un petit bilan, faire la fameuse ouverture sur, sur comment s'est passé, comment a été gérée la crise de ces deux dernières années chez celle-ci et comment a été adapté ce fameux télétravail dont tu as déjà nous en parler sur, sur, cette, sur, cette, sur cette période un peu délicate. Oui, euh, c'est vrai que nous, on a plutôt bien passé la période Covid. Bon, en plus, je pense que... Beaucoup d'entreprises se sont rendues compte que celle-ci était vraiment un outil adapté euh, à ceux qui faisaient du télétravail, euh, avec plein de choses, bien sûr, comme tu l'as déjà mentionné, Gauthier, la signature électronique, les différentes plateformes de paiement que nous proposons euh, à nos clients. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai trouvé qu'il euh, y avait plutôt eu... Euh, on est sorti de la crise avec une équipe euh, qui était soudée, euh, qui était déterminée et qui à aucun moment euh, euh, n'a lâché euh, dans ces périodes difficiles. Et ça, c'est très agréable. Voilà, ils le savent déjà, mais si je peux encore le redire, c'est mieux. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, euh, Frédéric, d'avoir de, de, de, animé ce webinaire avec moi pour, pour parler de ces engagements importants pour les entreprises. Euh, si vous avez des questions, euh, je sais que ça peut, euh, ça peut être un peu compliqué d'en avoir directement, mais si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à nous, à nous les envoyer, à nous, à nous faire part de vos questions sur, voilà, des bonnes pratiques qu'on a pu mettre en place chez celle-ci, Ce sera un plaisir de, de vous y répondre, euh, et de, et de vous, et de vous donner un petit peu nos, nos, nos bonnes pratiques ouais, chez celle-ci, parce que c'est important de, de pouvoir les partager entre nous et d'avoir une, une cohérence sur, sur, sur, sur les actions que, l'ensemble de nos utilisateurs de nos, de, nos, de nos sociétés qui sont clientes et euh, nous-mêmes soyons soyons porteurs de un sujet si important pour euh, voilà pour l'avenir de, de l'avenir des, des outils qu'on utilise l'avenir de, de nos engagements au travail de notre collaboration euh, de notre collaboration entre entre différents partenaires les différents partenaires, euh, les différents partenaires euh, de, de nos sociétés. Donc euh, voilà, chose, c'est n'hésitez pas à aller sur notre profil ZEI. Parce que vous en verrez beaucoup plus concrète euh, ce qu'on a mis en place, et vous verrez qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en place que vous avez déjà mis en place, mais vous ne saviez pas que ça faisait partie d'une d'une stratégie RSE. Donc, tout alors, à fait, mettre en place une stratégie RSE, je dis bravo. Et pareil, n'hésitez pas aussi si vous voulez avoir plus de détails sur notre bilan carbone et voir un petit peu comment il est constitué, vous avez juste à taper bilan carbone 2020 celle-ci dans dans votre barre de recherche et, euh, et vous trouverez euh, très facilement. Euh, Très facilement, toutes les informations pour, pour vous donner des idées. Merci beaucoup Frédéric et merci, merci à Gautier. tous. Merci Gauthier, merci à vous tous. Euh, J'espère que vous avez appris des choses. Et puis comme l'a dit Gauthier, n'hésitez pas. Euh, on est là bien sûr pour vous parler de celle-ci, mais on est là aussi pour vous parler de plein d'autres choses. En effet, très bonne habitude à tous et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.